Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir des possibilités offertes par les caractères génériques dans l'autocorrection. Outil, option d'autocorrection, onglet remplacer, contient par défaut une liste de corrections courantes. L'outil permet également de définir des raccourcis pour des symboles ou des textes courts on indique dans le champ « remplacer » le mot ou l'abréviation que l'on désire remplacer lors de la saisie. Par exemple, pour obtenir des flèches, ou remplacer trois points frappés au clavier par le caractère précomposé typographiquement correct. Exemple, remplacer pour obtenir une flèche. Pour que le texte à remplacer soit détecté, il doit être précédé et suivi d'un séparateur, espace, tabulation, espace insécable. Ici, la détection ne peut être réalisée. Si j'ajoute un séparateur, par exemple cette fois une tabulation, la transformation peut se faire. Autrement dit, trois points à la fin d'un mot ne sont pas détectés par défaut. Mais... Le champ remplacé gère la séquence de caractère générique point étoile. Ajouter cette séquence avant la fin d'un mot entraîne le remplacement du mot ayant le même préfixe. Par exemple, le motif point étoile trois points trouvera et remplacera trois points à la fin d'un mot par ce que l'on désire, ici en l'occurrence le caractère typographique à l'inverse ajouter à la fin d'un mot les caractères génériques point étoile entraînent le remplacement du mot ayant le même suffixe exemple le motif cb.étoile étoile avec le texte de remplacement contrebasse détectera CB et le remplacera par contrebasse et CBS par contrebasse Have a goodness.